Oui, bonjour, bonsoir, bienvenue chez le maître Nda, Marcelo du Bénin. Je suis là aujourd'hui pour vous montrer la démonstration du portefeuille magique qui multiplie d'argent en euros, en francs CFA, même en dollars, ça dépend de ce que vous voulez. Et ça dépend aussi du pays que vous êtes. Mon numéro c'est plus 229 66 86 90 65. Peu n'importe de problème que vous avez, essayez de me contacter seulement avoir des informations des détails sur le porte-monnaie parce que aujourd'hui maintenant il y a des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux ils vont vous dire qu'ils sont des marabouts et ils prennent votre argent pour vous mettre dans problème je connais beaucoup des gens même ils sont sur les réseaux sociaux en disant qu'ils ne veulent rien faire dans le pays mais on met la main sur eux pour les ramener aux prisons mais il y a beaucoup qui ne veut pas laisser et c'est toujours ce qu'ils font pour mettre des gens au problème donc essayez de faire beaucoup attention sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas confiance si vous avez venu me voir au pays même on va faire une démonstration devant vous même et vous allez se retenir, il n'y a pas aucun problème parce que c'est la confiance et la foi qui travaillent en 20 mois c'est la confiance et la foi qui travaillent en 20 mois et regardez très bien vous voyez donc c'est une démonstration du maître Dak Non. le numéro c'est plus 229 66, 86, 90, 65. Parce qu'il y a des jeunes, ils ne veulent rien faire quand tu mets des, des, des démonstrations sur les réseaux. Et prends même cette vidéo pour me mettre d'autres numéros sur ça, pour dire que qu'ils sont des barabos. Non. J'ai bien dit non. Essaye de faire beaucoup attention. Parce que des jeunes, ils ne veulent rien faire. Et ils n'ont pas aussi pitié. Essayez de faire beaucoup attention. Contactez-moi si vous avez besoin de moi pour avoir des détails sur le porte-monnaie. Contactez-moi, je vais vous donner des détails. Mon travail, ça n'a pas aucun de, de, de sacrifice, ni aucun de conséquences. C'est seulement moi-même qui fais mes rituels ici au pays. Même si vous voulez un travail à distance et vous n'avez pas les moyens de venir au pays, je peux faire le travail aussi pour vous envoyer par la DHL ou par les bus utb sur votre cordonnier que vous me donnez c'est sur ça que je fais les transferts du colis mais si la personne n'a pas confiance il peut venir me rendre visite au pays il n'y a pas aucun problème donc essayez de faire attention sur les réseaux sociaux eux aussi je ne suis pas là seul pour faire le travail de portefeuille seul non vous voyez je fais aussi des travaux des rituels de retour affectif problème d'amour problème de service peu importe le problème il y a aussi des bacs de chance, ce que vous voulez. Des savons aussi. Vous voyez, il y a aussi des savons, des savons de chance. Donc, peu importe ce que vous voulez, essayez de me contacter seulement pour avoir la, la satisfaction du maître d'Arc Je vais passer rapidement sur mes rituels. Vous voyez quoi? Il y a des corines et aussi des colas. Vous voyez, c'est déco là. Regardez très bien dans le porte-monnaie. Regardez très bien. Vous voyez, il n'y a rien dans le porte-monnaie. Vous voyez. Mais sur le porte-monnaie, vous allez voir que il y a un miroir sous le porte-monnaie. Parce que si c'est un travail à distance, et si je vous le fais, vous qui aurez le porte-monnaie à main, en face de cette, de, de cette miroir, votre visage est déjà sur le miroir. Même si d'autres personnes ont volé cette porte-monnaie, ça ne peut plus multiplier envers la personne. Ça ne peut plus multiplier envers la personne. Donc, regardez très bien. La démonstration, comment ça va se passer. Vous voyez, il y a des feux ici. C'est grâce à ces feux que la multiplication, ça va se passer. Même pour vous envoyer des colliers à distance, sans il n'y a pas cette feuille, Donc, est vrai que on ne peut rien faire. Donc, essayez de faire beaucoup attention sur les réseaux sociaux. J'ai bien dit, c'est le maître d'art nom du Bénin. Si vous voulez me rejoindre, essayez de me contacter au plus 229 66 86 90 65. Là on va se créer sur WhatsApp, on va se disputer sur WhatsApp si vous avez venu, on va vous avez je vais faire le travail. Mais si c'est un travail à distance, il n'y a pas aucun souci. Parce que c'est la foi et la confiance qui gagnent envers moi. J'ai bien dit, je ne fais pas jamais un travail de sacrifice humain, non. C'est seulement des rituels. C'est ce que les génieurs disent, c'est ça que nous on le fait. Donc avant de passer rapidement pour la multiplication, avant de passer sur la multiplication, je vais demander à les génie. Et s'ils ont accepté, on va voir. S'ils n'ont pas accepté, donc sachez que cette porte-monnaie, ça ne peut pas multiplier. Mais s'ils ont accepté que cette richesse va se passer, donc c'est là que le porte-monnaie va se multiplier. Les francs font maintenant. Et vous allez voir. Regardez très bien. Vous voyez Regardez très bien. Vous-même, regardez très bien. Vous voyez Regardez très bien. C'est quatre corines. Regardez ce que ça donne. Les gens qui savent cette rituelle, ils peuvent comprendre comment ça se passe. Si ils sont acceptés, c'est ça que ça va se diviser en deux parties. C'est ça que ça s'est donné. Donc les génies sont d'accord pour la multiplication qu'on veut faire aujourd'hui maintenant. Vous voyez, ce sont mes gens qui m'appellent comme ça. Donc, essayez de m'excuser un peu pour le dérangement. Donc, je vais passer rapidement sur les démonstrations. Là, vous allez voir. Regardez très bien. Vous voyez, ce sont des feuilles. Regardez très bien. Vous voyez. Vous voyez, regardez très bien. J'ai bien dit, si vous avez besoin de moi, essayez de me contacter au plus 229, 66, 86, 90, 65. Donc, c'est la multiplication qui veut se commencer comme ça. Essayez de suivre bien. Ne dites pas que le papa a un faux. Moi, je ne fais jamais un travail de faux. Ça dépend de vous-même. C'est pour ça que j'ai dit de faire attention sur les réseaux sociaux. Tant que si vous avez confiance en moi, essayez de me contacter pour avoir des détails sur le travail. C'est pas que si je fais le porte-monnaie à quelqu'un, il va commencer par se faire des gaspillages. Non. Essayez de réaliser avec l'argent. Essayez de réaliser avec l'argent. Regardez très bien la démonstration. de Ce porte-monnaie, comment ça va se passer Vous voyez Sur le porte-monnaie, j'ai bien dit qu'il y a un miroir sur ça et il y a un signe sur le porte-monnaie. Vous voyez très bien Regardez très bien la démonstration. Regardez très bien. Là maintenant, on va passer rapidement pour ouvrir le porte-monnaie pour voir si ça va produire réellement. Regardez très bien. Regardez très bien, vous voyez. Il y a aussi, il y a aussi des savons, comme je vous l'ai dit. Regardez très bien. C'est un savon aussi, vous voyez. Donc, si vous me contactez, vous aurez ce que vous voulez. Donc, on va voir si les génies ont accepté réellement pour la multiplication, si ça va multiplier ou pas. On va voir encore. Essayez de suivre très bien. Regardez très bien. Le miroir est toujours là sur le porte-monnaie. Donc pour voir si ça va multiplier réellement, si vous avez cette porte-monnaie, sachez que c'est la main gauche qu'on va mettre sur ça d'abord maintenant. Je vais vous montrer comment ça va se passer. On va taper avec la main gauche 9 fois si vous êtes homme. Mais si c'est femme, c'est sept fois. Mais si vous êtes homme, vous allez taper sur le porte-monnaie 9 fois. Ça fait un, Ça fait deux, Ça fait trois ça fait 4, ça fait 5, ça fait 6, ça fait 7, ça fait 8, là ça fait 9. Donc si j'enlève la main maintenant, on va ouvrir pour voir si ça, si ça s'est produit réellement. J'ai bien dit, si vous avez besoin de moi, contactez-moi au plus 229. 66, 86, 90, 65. Vous voyez, il y a quoi dedans? Vous voyez, vous voyez comment ça s'est produit je vais faire sortir l'argent un à un pour que vous pouvez voir réellement. Parce que après, ne dit pas que non, que ça s'est produit faut billet non. C'est pour ça que j'ai dit, moi, mon travail, c'est la confiance et la foi. Sans se déplacer maintenant, on a fait la démonstration. Je vais faire sortir d'argent et vous-même, vous allez voir. Vous voyez, c'est un billet de 10 000. C'est rien que des billets, de 10, mais maintenant qui va sortir jusqu'à ça, ça va finir. Vous voyez, j'ai bien dit, pour tout le problème que vous avez, essayez de me contacter seulement au plus 229, 66, 86, 90, 65. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, regardez très bien. Si ce n'est pas un vrai d'argent. Vous voyez. Regardez très bien. Ce n'est pas encore fini. Hein? Regardez très bien. Rien que des billets de 10 000. Regardez très bien. Donc une fois. Si c'est un travail à distance que vous avez commandé. Essayez de réaliser avec d'argent. Ne prenez pas le porte-monnaie pour aller faire des désordres dans les bars. Vous voyez. Ce n'est pas encore fini. Hein? Ça sort toujours. Vous voyez. Ça, c Ça sort toujours. Donc, j'ai bien dit. C'est le maître non, Du Bénin. Si vous avez besoin de moi, contactez-moi seulement. Au plus 229-66-86-86. 90, 65. Vous voyez, c'est pas encore fini. Ça sort toujours. C'est la démonstration du portefeuille. Donc, essayez de faire beaucoup attention sur les réseaux sociaux. Essayez de faire beaucoup attention. Si vous ne comprenez pas rien, essayez de me contacter pour avoir des informations sur moi. Je vais vous donner des détails comment ça se passe. Vous voyez c'est rien que des billets de 10 000. Vous voyez Si vous venez au pays, on peut faire l'essai de 7 billets. Vous allez payer tout ce que vous voulez. Pour voir si c'est un vrai billet réellement. Vous voyez Vous voyez. Vous voyez, ça sort toujours. C'est pas encore fini. Ça sort toujours. Ça sort toujours. Ça sort toujours. Ça sort toujours. Donc, contactez-moi au plus 229. 66, 86, 90, 65. Donc vous voyez, ça reste un billet de 10 000. Cela, ça reste toujours dans le porte-monnaie. Vous voyez, ça reste toujours dans le porte-monnaie. On ne sort pas ça. Ça reste toujours dedans, ce billet de 10 000. Donc, c'est la démonstration que je suis passé par là aujourd'hui pour vous montrer. Donc, si vous voulez avoir mes autres vidéos, essayez de partager, essayez d'abonner à ma chaîne. Une fois que vous êtes abonné, si je mets des vidéos, vous allez voir ça rapidement, des démonstrations. Donc, ayez confiance et gardez votre foi pour avoir la satisfaction. Parce que j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déjà victimes. On les a déjà extracurés par nos enfants, on peut dire ça. Donc, essayez de faire attention sur les réseaux sociaux pour avoir la satisfaction du maître d'art, c'est non. Je vous ai dit très bien, peu importe le problème que vous avez, le problème d'amour, problème de chance, problème de, problème de, de, de service, problème de boulot, essayez de me contacter seulement au plus 229 66 86 90 65 vous voyez il y a toujours mes clients de l'extérieur qui m'appellent donc vous voyez c'est la démonstration rien que des billets de dix vous voyez vous voyez vous pouvez payer tout ce que vous voulez ça n'a pas besoin de sacrifice ni de rituel de danger donc essayez de respecter aussi ce que je vous ce que je vous dis essayez de respecter aussi avoir la satisfaction de ce porte-monnaie. Donc c'est pour ça que je suis passé par là pour vous montrer la démonstration. Parce qu'il y a des gens qui, il y a des enfants et ils prennent il il des choses pour mettre sur les réseaux sociaux pour vous dire qu'ils sont des marabouts. Rien que des faux. Essayez de me contacter très bien. Si vous n'avez pas confiance, vous pouvez venir me voir au pays pour le travail.